Algérie, plus de 78 millions de dollars pour acheter dans des conditions troublantes, un nouveau logiciel d'espionnage et de surveillance des communications électroniques et téléphoniques. C'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre plus haut sommeil de l'état algérien et notamment au sein du palais présidentiel d'El Mouradia. C'est un projet secret qui a été conclu dans des conditions très troublantes, car il n'a pas été validé officiellement, puisque le chef de l'État, Abdelmajid Eboun, n'a pas encore signé officiellement l'accord permettant la mise en œuvre de ce projet consistant à acquérir un nouveau logiciel révolutionnaire, auprès d'une importante société américaine dans le but d'améliorer la surveillance et l'espionnage des communications téléphoniques et électroniques. Opération Saturne, c'est le nom de code qui a été donné secrètement par le ministère de la Défense, nationale et les services à ce projet. De quoi s'agit-il En 2020, l'Algérie a conclu un accord de principe avec la société américaine Polaris Wireless pour acquérir un nouveau logiciel de surveillance des communications téléphoniques et électroniques. Un nouveau système d'écoute qui utilise une technologie sophistiquée pour localiser le téléphone de n'importe quel abonné en Algérie. Et pour accéder ensuite à ces communications. Le coût de cette opération est de 78 millions de dollars. Les autorités algériennes ont âprement négocié avec la société américaine Polaris Viroless pour aboutir à un premier accord scellant leur collaboration. Il faut savoir que Polaris Viroless est un leader mondial dans le domaine des technologies de localisation sans fil, qui s'appuie sur un logiciel d'une sophistication complexe. Basé à Mahou Antenne Vio. En Californie, Polaris Wireless est réputé mondialement dans le domaine des technologies de surveillance sans fil de lieu de haute précision. Cette société américaine dispose, de l'avis de plusieurs experts internationaux dans ce domaine, d'une capacité inégalée à fournir en continu une technologie de localisation pour la sécurité publique, et la surveillance compatible avec les 2G et 3G, et également la 4G, hautement précise, évolutive, et qui s'appuient sur des logiciels inédits. Concrètement, les logiciels de Polaris Vireless offrent la possibilité d'exécuter des fonctions comme l'identification de cibles, la surveillance via géo-offense et de l'analyse ultérieure des accidents, qui sont des outils fondamentaux pour les efforts de surveillance anti-crime et anti-terrorisme des clients de Polaris Vireless dans le monde entier. Or, il s'avère que de nombreux gouvernements, qui ont acquis ces solutions ne les utilisent pas uniquement contre les gangsters ou les terroristes. La compagnie américaine dispose d'un bureau à Dubaï, à partir duquel elle a vendu de nombreuses solutions de surveillance de haute précision au régime arabe, et ce depuis 2011. Période pendant laquelle les mouvements du printemps arabe ont ébranlé les régimes autoritaires de la région, en Algérie, Polaris Wireless a pu séduire les hauts responsables après avoir réussi à surmonter la concurrence de plusieurs autres opérateurs chinois et russes. En effet, Algérie-Par a pu confirmer au cours de ses investigations que le ministère de la Défense nationale a sélectionné la compagnie américaine, à la suite d'un long processus de sélection et de concurrence ouverte. Cependant, le dossier de l'acquisition des logiciels de Polaris Viroles a été transmis ensuite à la présidence de la République, au cours de la période s'étalant entre février et mars 2020. Et force est de constater que ce dossier est toujours caché dans les tiroirs du palais présidentiel d'El Mouradia. Et pour cause, de nombreuses irrégularités ont été relevées dans le processus de négociation de l'acquisition des futures solutions de surveillance de haute précision. L'accord avec la société américaine aurait été conclu avec l'intervention de plusieurs intermédiaires, dont des conseillers très proches d'Abdelmadjid Tebboune. Face à ces pratiques suspectes, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Elamine Messaïd, a préféré temporiser et ne pas remettre le dossier au chef de l'État tant que les conditions troublantes des négociations avec la compagnie américaine Polaris Virolesse n'ont pas été réellement éclaircies. En clair. Le SG de la présidence algérienne ne veut pas déposer lui-même ce dossier sur le bureau du président de la République pour sa signature définitive, tant qu'aucune instruction claire et précise ne lui a été communiquée. Ce dossier est si brûlant, et troublant que personne ne veut l'approcher pour éviter d'être cité, plus tard, dans un nouveau scandale politico-financier. C'est pour cette raison que les logiciels de Polaris Viroles n'ont pas été encore livrés officiellement aux autorités algériennes.